Bienvenue à l'aventure la, sans limite. On est marre, il fait que de me dire ça va être plat et c'est jamais plat. Nous avons devant nous la grande montée. C'est l'heure de ma mort. Non mais il y a encore de la montée. Là, ça va être beau. Quelle idée, mais quelle idée. J'ai failli mourir. Les amis, la fin est dure. C'est une vidéo Non. Ah. Si. La fin est dure. Et eh ben bonjour tout le monde et re-bienvenue sur ma chaîne YouTube, ça fait longtemps, il y a le truc qui me pique le pied. J'en avais marre J'ai commencé en 2013 les vidéos et on est en 2022, donc ben 9 ans de vidéos, ça fait long et j'en ai eu marre au bout d'un moment. Mais là, j'ai des gros objectifs, donc je me suis dit que partager tout ça, ce serait quand même plutôt cool. Les dernières vidéos que j'ai faites, elles datent euh, de ma première. Donc j'ai passé ma première, euh, j'ai fait une terminale euh, générale, où j'ai passé le bac en contrôle continu, merci le Covid, et j'ai eu mention bien, et... Euh, est-ce qu'il y a eu autre chose J'ai eu 19 au grand oral, les gars. En vrai, ça paraît plus long que ce que ce n'est. ce que je pas. Je regrette certains de mes champs de vie, quand même. <rire> <rire> Il y a des choses, tu vois. Abuse, c'est trop beau. Maman, papa, si c'est la dernière vidéo que vous voyez, merci pour les chaussettes. <rire> merci pour les massages. chaussettes. <rire> merci pour les bons plats. Des bisous. <rire> <rire> euh, puis voilà, c'est la fin du lycée, quoi. On s'est pris euh, le Covid au lycée, donc c'était... Euh, c'était sympa de toche, mais je me suis fait des bons amis. 400, viens dans le, viens dans le plan. Est ta -tête. Est... Il est timide. Ça, enfin, c'est 4 ans. C'est la personne, c'est l'homme qui monte cette vidéo. Mais ouais, ça va être euh, long. Ça va être long à monter parce que je suis une personne chiante. <rire> je, voulais dire, je voulais pas dire chiant, mais bon, mais tu le dis. <rire> c'était sympa le lycée. Ouais, c'était cool. En vrai, la fin, euh... bah, le déconfinement de la fin, c'était cool. Ouais, bon. les derniers mois de terminale étaient rigolos. Ouais. On a bien rigolé. On a pas trop fait. Pas tout le bac de philo. Il est sorti au bout du nerf, je l'ai vu passer dans le couloir, je l'ai suivi. Je voulais prendre une bière avec des potes, c'est tout. <rire> Donc voilà, c'est la fin du lycée, et puis. Euh... Et puis après. Et puis après. Après, qu'est-ce qu'il y a eu après Après, il y a eu la merde. Après. <rire> après le bac, tout a changé, et c'est pour ça que je suis là aujourd'hui. <rire> <Okay. rire> Maya, on arrive à la montée Ok oui <rire> Ok, partie technique On descend <rire> Avec une bière dans la main Parce que j'en ai ouvert deux pour faire exprès Mince <rire> alors Et Sauf que là On descend de toute voilà, Oh non quoi, Oh la tente Oh la tente Prends la tente Attends je vais prendre la tente t'inquiète Non j'ai pas de main pour prendre la tente <rire> C'est bien cette randonnée bah écoutez, on a des bières, on perd la tente et bientôt je perds Antoine. <rires> <rires> <rires> Attends. Maya qui fait ses lacets. Ah non. <rires> <rires> ok. On est bon parti. Allez. Attends, ça pique au cul. Allez. <rire> ouais, avec quoi je suis tombé, moi avec quoi bon, <rire> juste Ah bah, les copains, on est presque arrivés. C'est bientôt le moment de vous raconter ce que j'ai fait de ma vie euh, après le bac. Allez, let's go Tu commences comment première première de ta longue vie Ah, l'année va être longue <rire> Les copains, les copains, nous sommes arrivés. Vous avez Katan Qui monte la tente Et moi, qui ne fais rien. Parce que c'est comme ça que ça fonctionne. Maya est en train d'essayer de gonfler son truc. Elle n'y arrive pas. Ça me fume de rire. Ça, Maya, t'y arrives. <rire> Il dort sans <rire> <rire> et oui, avec ce soleil. Sympathique. Ça c'est mignon pour un pique-nique. Il y a pire il y a. Trop bon et trop beau. Comme moi. Ok, maintenant que le soleil s'est couché. C'est l'heure de l'interview. Alors, que s'est-il passé après le lycée Après le lycée, on a passé un bête d'été. Tout partait très bien. Parcoursup, j'ai eu l'école que je voulais, j'étais à l'EDEC à Lille, c'était l'école que je voulais depuis la seconde au lycée. J'ai passé le TOEFL, euh, j'ai tout fait et j'étais admise, j'étais très très très très contente. J'ai déménagé à Lille, j'ai eu mon appart et j'ai commencé les cours, je n'ai fait que des soirées. Et continuer les études c'était pas la bonne solution, ça me plaisait pas, j'aimais pas particulièrement l'atmosphère dans laquelle j'étais. Et juste j'avais envie de, de vivre un peu pour de vrai et de faire autre chose et de ne pas rester à faire des études qui ne m'intéressaient pas particulièrement. On va pas se mentir, la compta, c'est pas mon truc. Donc j'ai arrêté en janvier l'école avec l'accord de mes parents. Quand même, faut pas, faut pas rigoler. Donc euh, je me suis mise à travailler à Lille en restauration et euh, en même temps en garde d'enfants. Et en même temps je continuais à de donner des cours d'anglais, ce que je fais depuis euh, bah, deux ans donc en gros, bah, je gagnais plutôt bien par mois, et euh, mes parents continuent de payer derrière euh, le logement et mes dépenses. Donc en gros, j'ai pu économiser tous ces salaires pour les mettre de côté, avec pour objectif de partir faire un petit tour du monde. Et c'est pour ça que je suis aujourd'hui dans un tour sur YouTube Bon les amis, c'est l'heure du coucher de soleil. Je n'arrive pas à porter. <rire> bah, elle est pas lourde en plus. J'ai juste pas de muscles, ok Alors du coup, euh, une fois que mon aventure lilloise s'est terminée, je me suis envolée vers le Kenya en Afrique avec une amie à moi qui s'appelle Eléa et on a fait trois semaines de volontariat dans une école pour enfants euh, défavorisés. C'est une expérience incroyable, il y a une vidéo qui va sortir bientôt euh, où vous allez un peu voir plein d'images de cette aventure humaine qui était juste incroyable, on a pris plein les yeux, plein le cœur. Donc c'était le premier pays dans mon périple et ensuite je pars en septembre pour faire un mini tour du monde entre l'Asie et l'Amérique latine. Voilà, donc je ne sais pas quand je rentre, je prends un billet sans retour et la vie me dira le reste. T'inquiète, euh, là, là la voiture, là-bas. Oui, non, mais je suis bien d'accord avec toi. Les amis, nous sommes perdus. Ça y est, c'est fini. C'est fini Les amis ce que vous avez raté aussi c'est que j'ai eu le permis Et j'ai eu la voiture Donc ça c'est plutôt cool aussi